Salut mes petits amis Facebookers, donc c'est Rémi Roman, voilà, je vous fais cette petite vidéo, vidéo comme ça parce que j'ai reçu des nouvelles cartes aujourd'hui, normalement j'en attends encore, mais voici un petit paquet de 25 cartes, donc euh, voilà, Oups, j'ai oublié celle-là, voilà, un petit paquet de 25 cartes, rares, ultra rares, secrètes, Attends mais que je, que je trie, deux secondes -là. Et ça je vous ai déjà montré, voilà, un petit paquet de cartes comme ça, donc euh, qui pourrait être bien utile, donc Dino-Luteur, -Dino Pancras et Démon de la Majesté, Démon de la Vanité, Lancea artefact. Animateur de magie. border inspecteur. Denko Porte bloqueur. Dragon Bomb topologique. Décodeur bavard étendu. Décodeur bavard. Chabre à Longo de Éclair, Lamphorinchus, Synthonisateur corrompu, Jugement des mains, Causalité cubique, Parapluie en gras et gomme, Machine de billes vitesse roide, Exacoupe vitesse roide. Grenouille démon. Hymniste de feu. DDD roi des abysses Guy Gash, mèche. Empereur Ojama. Jeune protectrice soldat et de l'épée destructrice. Alors, ça, c'est une carte pour le deck héros du mal. Et je crois que ça, je vous l'ai déjà montré. Dispositifer de l'enfer héros extra. Voilà. Donc, bien sûr, je code TCG market. Enfin, card market, exactement. Voilà. Donc, euh, voilà, je le fais par Paypal, tout simplement. Donc, après, euh, je pense que ça sera envoyé uniquement le samedi, parce qu'il n'y a que le samedi que je peux sortir. Voilà, tout simplement. Allez, gros bisous des Facebookers, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, euh, si, si je vois que ça marche pas, je vais, euh, je vais les mettre une à une... Euh, je connais pas leur cote, donc euh, voilà. Je ne connais pas leur cote. Excusez-moi. Ça, ça bug beaucoup. voilà, Je connais pas leur cote. Mais voilà. Sur ce, donc euh, euh, je cote TCG Market. Je peux faire euh, les prix de groupe. J'ai euh, une enveloppe déjà prête. Donc celle-là, je ne la fais pas payer parce que parce que voilà, sinon c'est euh, dans les 5 euros les prix de transport. Parce que j'envoie en subi, tout simplement. Donc il y a 1 euro d'enveloppe plus le subit de 4 euros. Tout simplement, voilà. Donc euh, voilà. Sur ce, je vous laisse. Alors euh, si vous voulez voir un petit peu les, les actualités récentes, eh j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle la Team Astral Yu-Gi-Oh! Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Normalement en fin du mois, je vais faire euh, l'ouverture des fantômes du passé. Donc, je vais rechercher une seule carte dans ce, dans ces, dans ces boîtes-là. C'est la, la, la, carte synchro de la l'avalval. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, les amis, je vous dis, je vous dis à plus. Et vous souhaitez une bonne journée. Allez, ciao tout le monde.